Bonjour mes chers élèves de cm 1 et d'autres élèves aussi. On va voir aujourd'hui vocabulaire. Les préfixes. C'est une leçon fondamentale de français. Alors ici, il y a observation et découverte. Alors, on va lire les couples de mots. Euh, C'est dessous, ici. Et on va recouper le deuxième mot, puis on tourne ce qui est différent par rapport au premier. D'abord la lecture, rien, Et rien. prendre, reprendre, faire, défaire, honnête. Malhonnête, légal. Illégal, porter. Apporter, voir, revoir, possible, impossible. Alors, euh, ce qui frappant ici, c'est qu'il y a une différence. Une évolution. Regardez ici, réel et on ajoute ir. Prendre, reprendre, on ajoute re. Faire, défaire, on ajoute des Honnête, malhonnête. Honnête, malhonnête, on ajoute mal, le mot mal. Égal, illégal, il, portait, apportait, voir, revoir, possible, impossible. Hein? Alors, qu'est-ce qu'un préfixe C'est ça la question qui est posée ici. Qu'est-ce qu'un préfixe Un préfixe, c'est un... Euh, c'est un petit mot ici qui est ajouté au début du mot, alors par exemple c'est réel et réel, rajouter ir au début du mot, on obtient un autre mot, qui a un sens différent du premier, alors quel est le rôle d'un préfixe Alors suivant la pas 74, Bonjour mes chers élèves de CM1 et d'autres élèves aussi. Alors aujourd'hui, on va discuter ensemble sur une leçon euh, fondamentale un de français, de vocabulaire. Il s'agit des, des préfixes. Alors, euh, on pose la question ici, qu'est-ce qu'un préfixe et quel est le rôle d'un préfixe Alors d'après ce que je vois ici, observation et découverte... Euh, il y, a un couple, il y a des couples de mots. Je lis le couple de mots, ce dessous, ici. Comme réel, réel, prendre, reprendre, faire, défaire, honnête, malhonnête, légal, illégal, porter, à portée voir, revoir, possible, impossible. Alors je vois qu'il y a une différence entre les deux mots. Le deuxième mot, c'est en dessous hein. Le deuxième mot. Et Tout à fait différent du premier Alors, je vais entourer ce qui est différent par rapport au premier Par exemple, il Par exemple, re C'est tout à fait différent des mal, il, ap Re, un ah, Ce sont des préfixes Alors, qu'est-ce qu'un préfixe Un préfixe, c'est un élément est un élément qui se place au début du mot. En début du mot. Comme l'exemple de « iriel »,« reprendre »,« ir »,« reprendre »,« défaire », voilà. C'est un petit mot. Alors, un préfixe est un petit mot qui se place en début du mot. Voilà, C est un élément qui se place en début du mot. Alors, regardons ici, pour bien comprendre le rôle d'un préfixe, je recopie les phrases ci dessous avec les mots qui conviennent. Alors, regardez, pour former le deuxième mot, on a ajouté des lettres. Bien sûr, devant le premier mot. C'est pas derrière le premier mot, c'est devant le premier mot. Voilà. Qu'est-ce qu'un préfixe On a déjà répondu à cette question. Qu'est-ce qu'un préfixe C'est un élément qui se place en début de mot. Cet élément s'appelle un préfixe. Voilà, un préfixe. Répétez plusieurs fois, un préfixe. Un préfixe. Un préfixe. Voilà. Quand on ajoute un préfixe, un mot, on forme un nouveau mot, oui, qui a un, un sens différent. Alors, qui est donc le rôle d'un préfixe Si on ajoute un préfixe à un mot, on obtient un nouveau mot qui a un sens différent. Alors, le rôle d'un préfixe, euh, le rôle d'un préfixe, c'est l'obtention d'un nouveau mot. C'est avoir c'est un nouveau mot. Qui a le sens différent euh, du premier. Voilà. D'accord? Euh, par exemple, hein, voir, c'est pas comme revoir. C'est voir à nouveau. Possible, c'est le contraire de impossible. Riel, c'est le contraire de Iriel. Euh, on ne parle pas du même sens, hein. ce pas des synonymes, mais ce sont pas des synonymes, c'est des contraires, par exemple, réel et réel, par exemple ici, possible, impossible, illégal, illégal, faire, défaire, euh, honnête, malhonnête, légal et illégal, hein. la plupart ici c'est le contraire, on va voir euh, dans la partie de, des exercices. Euh, si vous voulez bien sûr, vous pouvez ouvrir le passant 47 et ce que je dois savoir et vous allez lire plusieurs fois, euh, je retiens. Alors, quelle est l'heureuse d'imprévise qu'on a répondu à cette question? C'est pour l'obtention d'un nouveau mot qui a un sens différent. Euh, on ajoute un préfixe à un mot. Et qu'est-ce qu'un préfixe Un préfixe, un préfixe est un élément qui se place en début de mot. Voilà. Maintenant, la partie de je montre. Je montre page 108. Là, je cherche pas 108. 10 108, voilà. voilà. Je recopie chaque mot et entoure le préfixe. Il y a parapluie, en, un tout lié, un, un correct, irrégulier, transformé, illisible, démenté, anti-vole et relire. Alors il y a. Je cherche ici des préfixes, par exemple, para, para, par exemple, un, un, un, poli, un, correct, un, ir, trans, il, tem, anti, re, oui, Alors, je vais grandir un peu l'image, attendez un peu, s'il vous plaît, mes chers élèves. Hein. J'accorde un peu les mains. Voilà. Voilà. Voici para. Voici un. Voici un. Voici ir. Trans. Il. T. Anti. Et re. Voilà. On continue avec le deuxième exercice. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement prendre un crayon, une gomme, essayer de relier. Écrire de nouveaux mots en reliant les préfixes aux mots proposés. Il y a mal et pré Ce sont des éléments qui sont ajoutés au début du mot. Par exemple, honnête, vent, heureux, tolère, à droite, molère histoire et chute. Qui sont des pour mal? Alors mal, euh. Plusieurs. Alors, alors mal, mal, malhonnête. malhonnête, malheureux. Pour près, on dit euh, prémolaire, préhistoire, euh, para, euh, on dit paravent, euh, paratonnerre, euh, parachute. Maladroit aussi. On a déjà oublié ça. Alors, malhonnête, malheureux, maladroit, euh, prémolaire, préhistoire, paravent, paratonnerre et parachute. Bien. Ici, on ajoute un préfixe D et T avec S. au mot limite pour former un mot de sens contraire. Alors pour euh, D ici se place devant une consonne comme euh, coiffe des coiffes comme coup, des coups comme uh, place des places et normalement on ajoute ici ici devant une voyelle hein, comme des comme des vous oui c'est tout à fait clair alors forme et des mots contraires en ajoutant un hein, des préfixes suivant un hein, un hein, il alors, normalement, euh, lorsque je vois un mot qui commence par L, on ajoute il, comme limité, illimité, logique, illogique. Euh, on, on ajoute cet élément ici, ce préfixe devant un mot qui commence par R, comme responsable, pardon, respirable, irrespirable, régulier, irrégulier. Et pour les autres, on ajoute un et un. Attention, M devant B ou M ou P. Par exemple, imprudent, euh, immobile, euh, voilà. et les autres, on ajoute tout simplement. Alors, on dit injuste, imprudent, immobile, euh, irrespirable, illimité, indiscret, euh, illogique, érit. On continue, mes chers élèves. C'est. Voilà. Vous avez. Alors, j'ai encore peu. Voilà. Faut qu Il que soit très clair. Voilà. Complète comme dans l'exemple. Euh, qui n'est pas contrôlable, on dit incontrôlable. Euh, malheureux qui n'est pas heureux. Ça veut dire j'évite les préfixes. Malheureux qui n'est pas heureux. Elle est maquillée, euh, qui n'est pas maquillée. Insupportable, qui n'est pas supportable. Euh, relire, ça veut dire lire à nouveau. Euh, Reboutonner, ça veut dire boutonner à nouveau. Euh, refaire, ça veut dire faire à nouveau. Euh, incroyable, ça veut dire qui n'est pas croyable. Alors, pour 6, je classe les mots dans le tableau en fonction du sens de leur préfixe. Et sans ce préfixe, ça veut dire qu'il y a une répétition. Il y a le contraire, il y a deux ou trois. Il y a protection contre. Par exemple, par exemple. L'exemple de contraire, on dit des débrancher. Euh, par exemple, on dit euh, honnête, malhonnête, euh, rien. rien voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle le contraire. Répétition, ça veut dire... Euh, je un exemple. Voilà, retrouver, trouver à nouveau. Euh, euh, rappeler, ça veut dire rappeler à nouveau. Et voilà, redire, ça veut dire dire à nouveau. Deux ou trois. Par exemple, euh, euh, tricycle, bicycle. B, c'est pour deux, et tricycle, c'est pour trois. Et pour les autres, euh, protections contre euh, Soit para, paratonnerre contre tonnerre, Et, euh, para, par choc c'est euh, protection contre les chocs, voilà, anti-vol, c'est protection contre les vols, voilà, alors soit anti, soit para, ce sont deux, deux préfixes qui expriment la protection ou contre, alors je répète encore une fois, répétition, on utilise normalement re. Contraire, on utilise normalement euh, euh, mal, ir, etc. Deux ou trois fois, on dit tri Protection contre, on dit anti contre les vols, c'est-à-dire anti par. Voilà. Euh, merci beaucoup mes chers élèves, euh, vous étiez très euh, dynamique, soit en classe, soit ici sur notre chaîne Je TV. vous suivez ce programme, je vous remercie, à la prochaine. Au revoir, au revoir mes chers élèves. Mmh.